C'est Stéphane Edouard, et puis c'est surtout l'ère du, du coronavirus, Covid-19. Alors vous avez remarqué que la, la, la programmation de la chaîne, évidemment, était légèrement, légèrement modifiée. J'essaierai d'alterner, de ne pas euh, surpondérer les informations du, de cette euh, conjoncture difficile que nous, que nous traversons. Néanmoins, quand j'estime avoir mon mot à dire, ou quand j'estime avoir euh, une compétence qui peut être utile à la communauté... En la matière, ben, j'ai envie de la partager. Donc, là, en l'occurrence, par rapport au, au télétravail auquel nous sommes tous euh, confinés. Mais moi, comme ça, change pas grand-chose. Hein, mais je travaille depuis chez moi, depuis 15 ans. J'ai eu l'idée de, de vous noter un certain nombre de, de, de conseils, de, de, de bon sens, de, de bonnes pratiques. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, votre oh, Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai dit. Okay. <rires> Je vais en lister seulement les cinq premiers ici. La, la suite c'est sur le blog, c'est gratuit. Il n'y a pas de, vous n'avez aucun, aucune, aucun, aucune contribution à, à, à fournir en, en échange euh, pour ceux qui veulent passer aux choses sérieuses. Ah. Pensez à isoler, si vous voulez, les, euh, mes cinq formations les plus utiles en ce moment. Donc, euh, La peur, avoir un réseau, euh, survivre à la routine, euh, motivation de rien lâcher, et, et guérir et se reconstruire plus fort. Ce sont les cinq, parmi mes 140 demi-journées de formation, ce sont les cinq que j'estime les plus pertinentes à survivre au contexte actuel. Et jusqu'à la fin du confinement, elles sont à moins 20 donc vous n'aurez pas l'excuse de ne pas avoir le temps de, de, de, de les consulter. Euh, on est tous enfermés, c'est justement pour se priver des excuses habituelles, pour s'auto-former, pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son, de son chez-soi. Euh, corps et esprit, moi je vous fournis l'esprit, je vous laisse faire le reste. Donc voilà, moins 20% sur les séminaires peur, réseau, routine, ne rien lâcher et se reconstruire plus fort. Matconsulting.fr, c'est jusqu'à la fin du confinement. Alors par rapport aux... Aux habitudes de télétravail, bah, je vous ai promis les cinq premières, ça va être les suivantes. La première, c'est de vous, de vous forcer à suivre le rituel de l'habillement euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le fait de s'habiller comme si on allait sortir même si on télétravaille, ça permet de marquer le début et la fin de la, de la journée. C'est très important de savoir, d'éviter de, euh, de, de commettre une erreur que j'ai commise à titre personnel qui est d'un moment de fondre les moments où on travaille et les moments où on ne travaille pas. Donc on va se retrouver à bosser au lit à minuit, à quelques secondes de s'endormir. Et puis on va se retrouver à à rien glander au milieu de la journée, bon, à un moment, quand il y a une confusion entre les phases de travail et les phases de repos, ben on, on, on perd le sommeil ou en tout cas on gagne un sommeil de mauvaise qualité, ce que je vous déconseille à tout prix. Donc, le fait de, de le rituel, de s'habiller le matin et ensuite de se mettre le soir à l'heure où on décide de s'arrêter de travailler en tenue plus, plus, plus, plus confortable finalement, en tenue un peu de glande, en tenue de maison, comme on disait quand j'étais enfant, eh bien, ça permet de ritualiser le début et la fin, et bien sûr, sauf cas d'urgence où on peut s'y remettre, je vous assure que ça vous sera bénéfique et profitable sur le long terme de savoir quand vous commencez et quand vous vous arrêtez. Certains vont dire, les plus psychorigides, les plus orthodoxes vont dire « Oui, mais il suffit de commencer et de finir à heure fixe. » Bon, moi, je n'y arrive pas à titre personnel. Depuis 15 ans, je ne suis jamais arrivé à me décider de commencer à travailler à 8h, à 9h, etc. Je commence parfois après, parfois avant, euh, souvent avant d'ailleurs mais euh, ritualiser d'une façon ou d'une autre le début et la fin. Je vous conseille en secondo de commencer toujours par le plus difficile. Je l'ai détaillé, ce conseil-là, dans un podcast VIP. Les VIP, ce sont les abonnés qui ont les conférences gratuites, les études de cas gratuites et les contenus supplémentaires, comme celui-ci et bien d'autres. Euh, vous n'avez aucun intérêt, en fait, à, à, à rimandare, comme on dit, à décaler la tâche qui vous, qui, vous, qui vous inquiète, qui vous pèse, qui vous stresse, parce qu'en réalité, plus vous la décalez, plus finalement, euh, au long de la journée, l'angoisse va peser et vous allez sous-performer sur tout ce que vous allez faire avant. Donc je vous conseille de commencer par le coup de fil qui, le, mat, le matin, par le coup de fil qui vous angoisse, par la page que vous devez écrire pour ceux qui écrivent un livre, par le, la feuille d'impôt pour ceux qui remplissent leurs... Imp... Commencez par le pire. C'est la solution, finalement, la moins pire. Troisièmement, découpez votre journée en petites tranches. Oui, on n'est pas très performant quand notre, on se lève le matin et que notre horizon temporel, c'est le soir. Parce que le soir, ça paraît très loin. Hein. C'est un petit peu comme en dissertation au lycée, à l'école. Quand on avait 4 heures, on avait l'impression que 4 heures, c'était très long. Puis finalement, on sous-performait pendant 3 heures et puis on surperformait pendant la dernière heure. Pourquoi C'est parce que psychologiquement, l'horizon mental euh, le plus lointain, un des plus lointains possibles, pour se mettre en condition de, de, de performer efficacement, c'est en général 1h, 1h30. C'est ce que j'appelle dans mon article le paradoxe du, du fumeur. C'est que le fumeur, il perd... Des, de nombreuses demi-heures euh, dans sa journée à faire des pauses clopes devant, devant, devant la société, mais en réalité, à la fin, il en fait autant que vous, alors qu'il a bossé moins, moins que vous, c'est parce qu'il calcule son temps en fonction d'horizons temporels beaucoup plus brefs. Hein. Il faut que j'ai fini tel dossier avant la prochaine clope, il faut que j'ai passé tel coup de fil avant la prochaine clope. Je ne vous dis pas de vous mettre à fumer, je vous dis que c'est une très bonne habitude, paradoxalement, que de découper votre temps en petits horizons temporels très, très brefs, euh, quatrièmement, quand vous butez sur une difficulté, vous allez, votre pente, votre réflexe risque d'être de, euh, de vous encrouter, de prendre racine, finalement, et d'aller chercher du divertissement. Donc, réseaux sociaux pour les uns, euh, euh, consultations jeux pour les autres, ou consultations de, de, de je-sais-pas-quoi. En réalité, quand vous butez sur une difficulté, euh, levez-vous, faites autre chose, même si ça n'est pas directement du travail, même si c'est du repassage, même si, si c'est autre chose c'était mon professeur de latin au collège qui nous avait expliqué ça, c'est qu'en réalité, si vous avez suffisamment réfléchi à un problème avant, vous pouvez vous lever et partir faire autre chose, et il vous habite toujours, et en réalité, vous continuez d'y penser, et vous continuez de le résoudre, même pendant que vous vous livrez à une tâche domestique ou à tout, toute autre chose. Euh, cinquième et dernier conseil, enfin, on n'en est qu'à la moitié, les autres, encore une fois, je vous les invite à les découvrir dans l'article, dont le lien figurera à la fois dans le coin de l'écran et ci-dessous, eh bien, bouger, alterner les positions de travail euh, ne prenez pas racine, euh, tout ce que je vous suggère d'éviter c'est la position allongée, parce que fondamentalement, la posture que vous allez adopter va être celle qui va dicter votre caractère du jour, donc évidemment, si vous vous allongez, vous donnez à votre système nerveux, entre guillemets, tous les signaux euh, pour se mettre au repos et ne pas se mettre à l'activité. Donc, euh, entre assis et debout, alternez euh, aussi souvent que vous voulez, euh, faites des étirements de temps en temps, lovez-vous par terre pour ceux qui ont un beau tapis ou une, une belle moquette bien propre. Euh, L'important, c'est de, ch de changer souvent. Pourquoi Parce que je l'explique dans le séminaire Productivité. En réalité, notre énergie vient beaucoup de la circulation de notre liquide céphalo-rachidien, qui va de l'occiput au sacrum, en passant par toute la colonne vertébrale, et euh, ça, ça passera par le fait de bouger, par le fait de s'étirer, et certainement pas par le fait de sédimenter, en point fixe, prendre racine, comme disaient nos, nos, nos grands-parents. Bref, voilà, une dizaine de petits conseils très simples comme ça, je vous invite à les partager avec quiconque serait euh, concerné par le thème du télétravail, à les retrouver sur le site, et également en images, qui sont comme ça plus simples à partager sur, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour euh, la suite des aventures du confinement je sais que mes compatriotes français n'en sont qu'à leur deuxième jour. Ici, on en est au 8 ou 9e. Donc, euh, ça devient un petit peu la, la routine. Voilà, on s'y fait, on s'y fait, les amis. On s'y fait. Okay, three, two, one, it's jam.